Bonjour toi, oui toi, toi qui sens que les beaux jours commencent à arriver, qu'il va falloir commencer à ressortir les t-shirts, peut-être les shorts, et que malheureusement ça risque d'arriver un petit peu plus vite que prévu, vu l'été qu'on va se taper, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de février, que dois-tu absolument voir dans les salles L'astronaute Vous le savez certainement si vous suivez cette chaîne depuis quelques années, mais je suis un grand passionné d'espace et de sa conquête. Et si étant gamin, j'ai voulu tutoyer les étoiles, c'était avant tout parce que le cinéma m'avait transmis cette envie de découvrir ce qui se cachait derrière notre stratosphère, pour comprendre à quel point cela me fascinait. Nicolas Giraud est un acteur que j'ai toujours trouvé intéressant, et qui possède une carrière très éclectique. Mais honnêtement, même si le sujet me tendait beaucoup, je me demandais si ce long métrage n'allait pas être la symbolique parfaite de ce que le cinéma français fait de plus prometteur, mais également de plus réduit derrière. Mais heureusement, j'aime quand on me donne tort. Et que je me retrouve devant un objet magnifique, une œuvre émouvante, folle, rocambolesque, attachante, passionnante, bref, un pur fragment de cinéma brut et beau, qui nous fait voyager dans l'esprit d'un homme hors norme, cherchant à atteindre un but qu'il est tout autant, et qui pourtant sonne comme une aventure moderne, accessible et divine. Bien plus encore que de livrer un bon film, Nicolas Giraud livre surtout ici une belle métaphore sur l'homme moderne. Par le biais d'un scénario d'une grande sobriété et d'une intimité folle, Giro et Cabel proposent une lecture de ce que nous cherchons tous à atteindre, nos rêves. Mais là où la plupart d'entre nous chercheront simplement à le toucher du bout du doigt, ou le fantasmer de manière viscérale, ce personnage devient ce rêve, s'en donne les moyens et nous plonge dans le désir profond d'un fantasme devenant une ouverture vers son prochain. Le cinéaste accompagne cela par le biais d'une mise en scène mettant constamment en perspective et en opposition la solitude et le rapprochement. Ce personnage, face à ceux qui vont l'aider, le rêve solitaire devenant la quête salutaire et humaine d'une équipe se formant de manière hétérogène pour finalement devenir une seule et même entité. Bien plus encore que de composer avec un ensemble sonnant comme simple, mais comme totalement maîtrisé par son auteur, Giraud livre un film quasi parfait dans ce qu'il veut transmettre, en mettant constamment en forme le combat d'une société face à une autre, d'une pensée face à un dictat, d'une logique face au rêve. Cela semble fou, et le cinéaste parvient parfaitement à mettre cela en exergue, par le biais notamment de son casting. La présence d'un casting fait littéralement de gueule de cinéma pur parvient à amener un degré d'émotion encore plus fort. Bruno Locher est magnifique et terriblement attachant comme toujours. Ayumi Rou est splendide, la jeune femme délivrant une prestation douce et forte. Hélène Vincent est égale à elle-même, aussi lumineuse que sobre dans sa manière de composer, une grand-mère aimante et juste très attachante. Mathieu Kassovitz est total ici, l'acteur se donnant un fond pour le projet et donnant une puissance rare à ce grand homme de l'espace qui va s'attacher à ce jeune premier. Et Giraud accompagne sa démarche créative d'une prestation habitée, mise en perspective de l'homme accomplissant son rêve et du cinéaste terminant son film, parti d'une simple idée. Bien plus encore que de m'avoir totalement eu par son sujet et sa forme, le réalisateur français m'a eu par sa sensibilité par sa générosité, par sa finesse et par son inventivité cinématographique et visuelle à toute épreuve, donnant lieu à un projet de cinéma qui atteint largement son objectif et qui va encore plus loin en me transportant dans un voyage émouvant, fort et rare. Une preuve que l'inventivité dans le cinéma français n'est jamais là où on l'attend et que la curiosité l'emportera toujours. Vous l'aurez compris, donc foncez voir l'astronaute. Car malgré tous les arguments que je viens de vous dire, la seule chose que vous devriez retenir, c'est que c'est un beau film, un film moderne, un film qui parle avec poésie, avec douceur, mais également avec brutalité de notre époque, de notre société, de notre avenir, et qui le fait avec les meilleurs outils possibles, les émotions et la beauté du cinéma.